J'ai longtemps été à la recherche d'un médium efficace. J'en ai, je, ai testé plusieurs, mais je me suis fait duper par des faux marabouts. Et au final, je n'ai eu aucune satisfaction. Mais j'ai continué à chercher car j'étais persuadée que je pourrais trouver le bon. Ce sorcier très puissant du Bénin, c'est un homme bon, simple et aimable qui m'a été d'une aide inestimable. Je n'imaginais jamais vivre cela. Il a redonné un sens à ma vie. Il est